Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la thermodynamique et ce que veut dire système thermodynamique. Allez, c'est parti, générique Pour bien commencer, regardons la définition de la thermodynamique qu'on peut trouver sur Wikipédia. La thermodynamique, c'est la branche de la physique qui traite de la dépendance des propriétés physiques des corps à la température, des phénomènes où interviennent des échanges thermiques et des transformations de l'énergie entre différentes formes. En thermodynamique, on s'intéresse donc à l'énergie, comment elle peut être échangée et comment elle peut être transformée. La thermodynamique est une branche très importante de la physique, qui a participé entre autres à l'essor et à l'amélioration des machines à vapeur et donc qui a joué un grand rôle lors de la révolution industrielle du 19e siècle. De nombreux physiciens ont développé la thermodynamique à cette époque et ont laissé leur nom dans l'histoire de la physique. En terminale, on est sur une approche classique, c'est-à-dire avec des grandeurs microscopiques qu'on peut mesurer à notre échelle. Quelques principes et lois issus d'expériences et d'observations. Avant de résoudre n'importe quel exercice, n'importe quel problème, il faut, comme souvent en physique, définir le système. Et c'est le cas en thermodynamique où on doit définir le système thermodynamique. On appelle système thermodynamique un ensemble constitué d'un nombre élevé de particules microscopiques. Et quand on dit élevé, c'est très très élevé si on étudie simplement 18 grammes d'eau, que ces 18 grammes d'eau sont donc notre système thermodynamique, alors le système contient déjà 6,2 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Ce ne sont donc pas juste quelques particules, c'est vraiment un nombre très très élevé de particules. Voilà comment on va définir un système thermodynamique. Ça peut sembler une vision simple, mais elle nous suffit pour le moment. On peut évidemment définir si besoin plusieurs systèmes thermodynamiques différents, et en dehors du système, on définit simplement l'extérieur. Pour bien résumer, pour débuter une étude thermodynamique, on définit un ou des systèmes et ce qui n'est pas dans ce ou ces systèmes, c'est l'extérieur du système. Un système peut échanger de l'énergie avec l'extérieur, il peut également échanger de la matière avec l'extérieur. S'il échange de la matière avec l'extérieur, c'est un système ouvert, s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur, c'est un système fermé. Généralement, en terminale, on étudie surtout des systèmes fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur, mais simplement de l'échange d'énergie. Ah oui, hein, un système peut tout à fait ne pas échanger d'énergie avec l'extérieur, on va dire que c'est un système isolé. Maintenant qu'un système est défini, il faut pouvoir le caractériser et surtout le caractériser à l'état d'équilibre. Quand il ne varie pas, c'est ça l'équilibre. Et pour cela on utilise ce qu'on appelle des variables d'état. Ce sont des grandeurs mesurables à l'échelle macroscopique qui vont permettre de caractériser l'état d'équilibre du système. On comprend donc alors le nom de variables d'état. Ces variables ce sont par exemple la température, la pression, le volume, la masse, la masse volumique, la quantité de matière. Toutes ces variables sont mesurables à notre échelle, à l'échelle macroscopique. La température se mesure avec un thermomètre, la pression se mesure avec un manomètre. Pour les volumes, on peut faire des calculs de volume, on fait des mesures de dimension pour estimer le volume. Quant à la quantité de matière, elle est liée à la masse ou à la masse volumique qu'on sait mesurer avec une balance. Ces variables d'état sont mesurables à l'échelle macroscopique. À notre échelle, elles correspondent cependant à des propriétés du système à l'échelle microscopique. Et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo qui sera consacrée au modèle des gaz parfaits. Voilà, c'est tout pour cette petite introduction à la thermodynamique. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, partager, posez des questions dans les commentaires, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.